Quand elle bosse sur des euh, sur des objets d'enfance comme ça, quand elle bosse sur ses boîtes, sur, euh, sur les poupées, sur les nounours qu'elle qu met dans la résine ou qu'elle met dans du verre, dans de la porcelaine, il euh, y a vraiment cette notion d'enfreindre de, de, de, ce qu'enfant ce qu elle ne pouvait pas faire. Elle va casser un nounours, elle va lui tirer dessus, euh, elle va prendre euh, des bols, des, des assiettes en porcelaine, elle va les casser. Elle, euh, et, elle met toute son énergie en fait, dans, dans le vraiment d'enfreindre en les règles. Il y a vraiment ça dans le boulot. Et il y a tout ce désordre euh, au départ de son boulot, donc le désordre cassé, créer cette espèce de chaos, créer cette espèce de cassure, et tout ça finit bizarrement par s'ordonner et, euh, et par créer un objet euh, à la fin qui est un objet euh, qui a un sens, parce qu'elle a travaillé sur la sortie de l'enfance, parce qu'elle a travaillé sur, sur, sur des objets souvent personnels, sur des vêtements personnels, et, euh, et à la fin, elle a un objet qui est esthétique, esthétiquement, qui a une beauté intrinsèque, et cette beauté, elle émet du désordre. Euh, ouais, vas-y, prends le jeu. Je ne peux pas être très utile là. Hein.